et à ce qui paraît, il y a eu beaucoup de demandes pour mon témoignage. Donc j'ai essayé de l'écrire, je sais pas si ça sera compréhensible, si ça va bien se suivre ou pas. Mais bon, j'espère que vous allez comprendre. Mon but premier, moi, avant l'amour, c'était d'avoir un bon travail, de réussir mes études pour avoir un bon travail, pour avoir euh, mon indépendance, ma maison et surtout pas un homme qui va me dire, euh, ben, tu fais ça, ça, ça, ça, je voulais être Vraiment indépendante. Et pourquoi je voulais ma maison Parce que je me disais que si jamais la y avait un problème, de la avait un problème, ben moi, on ne me met pas dehors en fait. Bon, j'avais la vieille mentalité. Puis il a changé les choses. Vous allez comprendre. Tout était déjà listé dans ma vie, dans ma tête. C'était les études, le travail, le confort et le mariage par la suite quand j'aurais eu tout ça au en fait. Donc je fais de longues études. Et à un moment donné dans ma vie, ben, je ne sais pas comment, je me suis lassée des études et je ne voulais plus encore parler des études. Donc j'ai arrêté les études. Et là, je me concentrais sur, maintenant, je veux, ben, voilà, de l'amour dans ma vie. Quelqu'un à mes côtés, qui avait des mots doux, qui avait passé du miel, voilà, vous comprenez. <rire> le truc que toutes les filles veulent, quoi. recevoir des beaux messages, des messages doux et tout. Mais ce n'était pas n'importe quel message, je voulais le message de mon futur époux. Parce qu'après, des messages de des petits garçons comme ça, les petites amourettes ça, j'en ai eu. Mais là, je voulais plus de ça, je voulais vraiment, ben... La personne avec qui j'aurais fait ma vie, fondé ma famille et tout. Mais ça n'a pas été facile. J'ai quand même attendu 8 ans, 8 ans, 8 ans dans le célibat. C'est <rire> difficile. Je suis passée dans un désert, mais un vrai désert. Je commençais à... Ben, les années qui, qui s'enchaînaient, je commençais à me dire, why Qu'est-ce qui se passe Est-ce que j'ai le don de célibat Tu as toutes les questions qui se passent dans ta tête. Est-ce que tu as le don du célibat Voilà, je commençais à pleurer, je commençais à râler, je faisais la totale au fait. Je pouvais te sourire, mais au fond de moi, j'étais tellement triste de voir que, bah, que j'étais là, que j'avais pris la bonne décision d'arrêter de, de faire des petites histoires d'amourette et tout, de vraiment me mettre bien, tu vois. Et je voyais que le truc ne venait quand même pas. Pendant ces 8 ans, je dis souvent 8 ans, il faut bien comprendre que voilà, c'était 8 ans, mais j'avais des amis qui me parlaient qui me disait qu'ils entendaient la voix de Dieu, ils parlent avec Dieu, euh, comme, si, comme moi je vous parle en ce moment, tu vois. Et je disais, ben, ça je l'ai vécu, mais ça fait longtemps que je ne l'ai plus au fait. Et du coup, j'aimerais bien le retrouver. Et un jour, j'avais ma grand-mère à la maison. Elle était sur la véranda et chaque matin, elle prend sa Bible et elle commence à lire. Et moi, dans ma tête, je la regarde je dis, mais Seigneur, comment faire pour se rapprocher de Toi Comment je fais pour... Ben, pour connaître tes plans, parce que certes, je suis dans une optique où je veux te suivre vraiment, je veux vraiment... J'ai donné ma vie à Dieu relativement tôt, mais on sait très bien qu'on donne sa vie à Dieu relativement tôt, mais dans les années qui, voilà, qui suivent, il ben, y a des hauts et des bas. Comment tombe ta voix parce que j'ai des désirs, j'ai des... Des ambitions, j'aimerais le faire, mais avec toi, Seigneur, comment le faire Et du coup, moi, je descends, je vais voir mamie. Et euh, je m'assois près d'elle, comme ça, pour entendre et lire, pour, voilà, pour être avec elle et tout. Et là, elle me dit, Stéphanie, tu sais comment il faut. Tu sais comment, faut, euh, comment te rapprocher de Dieu Et là, je me dis, waouh Seigneur, c'est ce que je viens de te dire, comment me rapprocher de toi. Et elle, elle me dit ça, là, comme ça. Je me suis dit, heureusement que je me suis assise près d'elle, au fait, parce que, oula si je n'avais pas été, je n'aurais pas eu la réponse que je me pose depuis longtemps en fait. Donc du coup, elle m'a dit, bah, tu cherches d'abord le royaume des cieux. Et euh, lis souvent les psaumes. Mais c'est vrai que nous, on a tendance à prier, mais à prier pour nous, pour nos propres désirs, pour Seigneur, je veux ça, ça, ça, ça, ça. Mais on ne pense pas forcément au royaume des cieux. Et là, moi, je me suis dit, mais c'est quoi euh, chercher le royaume des cieux Ben le royaume des cieux, c'est. Bon, après, je ne sais pas si je vais bien expliquer. Moi, je suis, je n'ai pas fait d'études, voilà et tout. Mais je me disais, c'est quoi se rapprocher des cieux Et moi, ma façon dont j'ai compris se rapprocher des cieux, c'est pour moi, c'était ça. C'est prier pour les affaires de Dieu, prier pour l'Église, prier pour les autres, prier pour ceux qui, sont, qui partent en mission, prier pour tout ce qui se rapporte à Dieu. J'ai eu le clin d'œil de Dieu, au fait, me disant qu'il était toujours avec moi. Quand je lisais les psaumes, il y avait des, des passages où tu les disais, oh merci Seigneur. Et donc du coup, bah, ça m'est arrivé, donc je me suis dit, bah, ok, je ne m'ai pas abandonné. Ma mère, elle me disait une phrase. J'avais mon père qui me conseillait beaucoup, j'avais ma famille qui était avec moi, qui priait, mes frères et sœurs qui priaient avec moi. Et c'est là que je suis partie chez mon cousin, j'ai dit, bon, je vais partir chez mon cousin, ça va me changer les esprits, et je vais apprendre davantage sur le web pour ne pas penser à cette histoire d'amour, euh, voilà, je n'ai pas de doudou dans ma vie, bla bla bla, bla, bla. Ça ne s'est pas passé comme je voulais, on a, on a travaillé. Mais euh, pendant que je travaillais, ben je pensais en fait. Et du coup, la tristesse me regagnait petit à petit. Et mon cousin, il me connaît, je le considère comme mon frère. Et il a vu que j'étais triste au fond. Et du coup, il a commencé à parler avec moi. Il m'a posé des questions et tout. Et on a discuté un peu avec son épouse aussi. Elle a donné des témoignages et tout. Ça m'a vraiment fortifiée en fait. Et du coup, je me suis dit au en fait, pour moi, j'étais partie euh, chez mon cousin pour... Euh, Quelque chose de précis pour apprendre davantage sur le webmaster et tout et euh, mais là je suis ressortie euh, avec plus d'espérance encore une autre réflexion que je me faisais c'était Dieu est mon père alors comment lui parler si mon papa biologique me répond tout de suite à plus forte raison que si je demande à mon père céleste qui est en haut papa euh, je comprends pas ça il va me répondre et c'est quand je me suis fait cette analyse-là, c'est A plus B, babababa, je me suis dit, mais au fait, Dieu il peut répondre tout de suite, mais c'est que c'est nous, on n'est pas assez dans le discernement. Et là, j'ai commencé à lui parler de façon la plus simple qu'il soit, et là, je lui ai demandé là, plus facilement, « Seigneur, présente-moi à mon époux. » Mais ça n'a pas été tout de suite, hein. il y a eu encore des années, bref. Et là, euh, j'ai appris que Dieu n'était jamais en retard et que son temps n'était pas notre temps. Donc, j'ai continué à lui faire confiance dans chacune de mes tempêtes. Même si tu sais, avais toujours le cœur un peu triste, machin, je me suis dit, t'inquiète pas, tu as parlé à Dieu. Depuis, euh, depuis le début, là, tu fais des étapes avec lui, tu apprends. Ton célibat te permet d'apprendre davantage. Ton célibat te permet de, de te rapprocher avec Dieu. Et j'étais tellement contente, au fait, de me rapprocher de Dieu. Comme je le faisais au fait euh, c'était comme si où j'avais besoin de passer dans ce désert au fait pour comprendre davantage avec lui au fait pour savoir qu'est ce qu'il a réellement pour moi Mais, En fait c'était une étape de ma vie à passer au fait et aujourd'hui ça va faire bientôt deux ans de mariage que j'ai avec mon chéri au fait donc si tu passes par là gros bisous <rire> Il est arrivé vraiment au beau moment, mais vraiment au beau moment de ma vie. Et les 8 ans qui, quand je vous dis les 8 ans, c'est comme si que j'avais limite oublié mes 8 ans de pleurs. Quand je dis de pleurs, c'était mélangé de pleurs, mais aussi avec euh, de l'apprentissage avec Dieu, tu vois. Et un conseil que je vous donne, c'est quelque chose que j'ai fait, moi, avant de rencontrer mon chéri, avant que Dieu me présente mon, voilà, mon chéri, j'avais pris une feuille comme ça. Un stylo et là j'avais écrit à Dieu comment je voyais mon époux ou ce que j'ai désiré pour ma vie future. J'ai commencé à écrire et tout. Je veux que mon époux soit comme ça. N'ai pas peur de dire je veux un époux avec les yeux bleus, blablabla. N'ai pas peur de le dire. Tu écris vraiment comment tu vois ton époux dans ta tête, au fait, comment tu. son caractère. Tu marques tout, sa pointure. J'abuse. Mais au fait, tu marques tout. Et là, moi, je l'avais fait. Et je l'ai mise dans une enveloppe et je l'ai carrément mis en quelque part sous des, sous des cahiers et tout, pour ne plus tomber dessus, en fait. Je me suis dit, j'écris, je mets dans l'enveloppe et je la mets en quelque part dans la chambre de le bazar des filles, en fait. J'ai mis ça dans le bazar des filles. Et voilà, je me suis mariée tout et tout. Une fois, la Saint-Valentin, il m'avait offert des fleurs. Et il m'avait offert des roses rouges et blanches. Et dans ma tête, je me suis souvenu que, dans ma description, « Seigneur, pour reconnaître mon futur mari, qui m'offre, et de sorte, moi je me rappelle plus là, trois roses blanches et que deux roses rouges. Et là, c'est quand j'ai vu qu'il m'avait offert des roses que je me suis dit, eh merde, j'avais écrit quelque chose sur mon époux. Et c'est là que j'ai commencé à aller chercher des trucs au fait, euh, chercher euh, mon enveloppe. Et bon, j'ai vu le nombre de roses blanches que j'avais demandé, le rose de... <rire> nombre rouge que j'avais demandé, bref, voilà. Donc, du coup, c'est pour vous dire, vous marquez tout. Et quand vous avez fini, quand vous avez votre doudou, quand vous avez tout, relisez. Quel que soit ce que vous avez demandé et que vous n'avez pas eu par rapport à ce que vous avez demandé, vous verrez, vous aurez toujours au-delà de ce que vous avez demandé, au fait. Tu avais demandé qu'il fasse 1m80, tu as eu 1m75. Et là, tu vas dire mais au fait, 1m75, c'est vraiment mieux, les filles. Soyez pas pressées. N'en voulez pas aux autres parce que eux, ils sont, et vous, vous n'avez pas. Les filles les gars sont... Et vous, vous n'avez pas, c'est vrai que c'est dur, je sais que c'était très dur, moi je l'ai mal vécu, mais je suis passée dans une étape où j'avais besoin en fait, au final, pour recevoir ben, ben, l'homme qu'il est en fait. Et du coup, aujourd'hui, je suis très heureuse au en fait. Donc, je vous encourage à persévérer dans la prière. Moi, ça n'a fait que 8 ans. Peut-être que toi, c'est 10 ans. Peut-être que toi, c'est 20 ans. Peut-être que toi, tu n'as jamais eu de doudou. Et aujourd'hui, tu as 30 ans, tu vois. C'est peut-être difficile. Mais espérer. Moi, c'était l'espérance qui avait dans ma tête. Espérance, espérance, espérance, espérance. Et du coup, ben, j'ai eu ce que je voulais. Grâce à Dieu. Donc voilà, j'espère que j'ai été pas trop embrouillée. Mais que. Parce que j'ai dit que ça a quand même fait du bien à quelques-uns. Et puis voilà. Hey, hey, hey! <rire> C'était bon, hein?